Thank you, Mehdi, thank you uh, for being there. So, my name is François le Quira. Donc, je m'appelle François De Kiara Je m'occupe de stratégie informatique pour FM Logistique. Alors, ce que je fais, je crée des systèmes d'information qui sont en ligne avec la structure de l'entreprise. Et je vais essayer de vous expliquer un peu comment nous construisons ces systèmes d'information et aussi comment nous concevons nos API et pourquoi. FM Logistique est une entreprise, une entreprise de transport, euh, approvisionnement. Euh, nous sommes présents dans 13 pays, 14 parce que le Vietnam a été ouvert la semaine dernière, d'ailleurs. Près de 22 000 employés de par la planète. Ce que nous avons fait, eh bien, un audit de notre système informatique. Le message principal était que nous avons essayé d'aligner le système informatique à la stratégie d'entreprise. Nous avons fait donc un audit avec qui les conclusions clés. La conclusion principale était que nos systèmes d'informatique n'était pas en ligne avec euh, la stratégie de l'entreprise. Nous avons donc pris quelques décisions essentielles sur les, des, euh, la transversalité, les flux internes, les systèmes d'opération. Et on a parlé des comment... Et en fait, les API nous ont aidés à moderniser nos systèmes d'information être en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, il y a des projets que nous menons pour moderniser nos systèmes d'information. Tout d'abord, euh, le Master Data Management, l'organisation des données. Vous le verrez dans l'architecture de nos systèmes d'information. Vous verrez le rôle, la position de notre master data. On travaille sur le master data de nos systèmes d'information, les données clients, nos plans, ainsi de suite. Ensuite, les échanges. On va parler des API dans ce projet pour le partage, la promotion de l'utilisation des données pour promouvoir nos systèmes d'information et nos écosystèmes. Hein une, un problème majeur de nos systèmes d'information était en fait qu'il était trop tourné vers l'intérieur. On voulait ouvrir ce système d'information. Vous verrez un peu comment on s'y est pris. Alors, AIM, aujourd'hui... Nous avons un peu de contexte, des questions de sécurité, de cybersécurité et nous travaillons sur l'identité et la gestion de l'accès. Nous voulons ouvrir notre écosystème, mais nous voulons une ouverture sécurisée. Ensuite, les plateformes collaboratives. En fait, on voit vous pouvez voir, on veut ouvrir nos systèmes d'information, on veut ouvrir la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème, mais nous devons donner des outils. Nous mettons en œuvre donc une plateforme collaborative, Jalios, pour FM Logistique, Et en fait, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir des gens de Sao Paulo au Brésil, au Brésil et de Shanghai, en Chine, sur la même plateforme, donc. Oh, the, the architecture. notre, notre ar technique. architecture cible du SI. Je ne suis pas technicien, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'on construit en tant que chaîne d'approvisionnement collaboratif. Tout au cœur, là, les données, les fondations SI, les silos, les entrepôts, les transports, la finance, le RH, ainsi de suite. Et là, on a le catalogue d'API. On développe des API, donc, pour ouvrir nos systèmes d'information à d'autres écosystèmes. Et nous faisons, en fait, ce que l'on appelle la collaboration verticale. Tout en haut, là, nos fournisseurs... Il y a donc nos clients ici. On peut avoir ces collaborations verticales entre les fournisseurs et les clients. Ensuite, une autre sorte de collaboration grâce aux API horizontales entre les partenaires et les concurrents. Notre système d'information donc pourra soutenir ces deux types de collaboration et grâce aux API. Certaines composantes, pour être un peu plus concret, voici notre architecture, leur cible. On a des composantes comme le cloud, comme l'Internet des objets, Internet of Things, et les applis portables, mobiles. Tout cela a un impact sur notre infrastructure. Et nous avons également des applications périphériques. Stockbooking, par exemple, c'est une place de marché qui aligne la demande avec des espaces vides dans nos entrepôts. On a Chipeo également des solutions de suivi collaboratif pour connecter tous les acteurs des transports et aussi là enfin bon le dernier mais pas des moindres city login city login est un concept une solution de logistique écolo pour les villes alors ça c'est notre SI avec quelques modules périphériques. Quelles sont les prochaines étapes pour continuer de construire tout cela La gestion des API. On construit des API, mais il faut mieux les gérer qu'à l'heure actuelle. Tout simplement parce que on a de plus en plus d'API et il faut gérer toutes ces nouvelles API il faut continuer l'intégration du cloud, l'Internet des choses, les mobiles, etc. parce que ça a un impact sur notre SI et il faut du fait de l'urbanisation réactualiser notre système d'information il est assez ancien et il faut le fusionner avec des composantes numériques les big data maintenant vous avez vu que les données sont au cœur de l'écosystème, elles sont data-centriques et nous devons en fait exploiter les, manières, les données de manière plus efficace, optimiser nos process et trouver de nouvelles solutions pour nos clients. Enfin, le lieu de travail numérique. J'ai parlé de l'écosystème et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on appelle le digital display, le digital workplace plutôt, c'est ce qu'on appelle à tout moment, partout, tous les appareils, tous les contenus. On veut, en fait, pour chaque membre de l'écosystème, pour que chaque membre de l'écosystème ait accès aux données nécessaires à leur rôle dans l'écosystème. Alors, ça va devenir vraiment un lieu de travail numérique. En conclusion, donc, notre défi et les API vont nous aider à atteindre ces changements. Tout d'abord, les nouveaux services. Avant, Eric Ballo a parlé de l'Internet physique. Nous travaillons avec lui sur la question. Il y a l'intelligence artificielle, le blockchain, en temps réel. Si on veut les bonnes informations, on doit travailler sur cette question. Le contrôle, la tour de contrôle. Pourquoi le contrôle Parce que si on ouvre le système d'information à l'écosystème, il faut maîtriser ce, cette ouverture du SI. La sécurité, merci. On travaille sur la sécurité parce que, bien sûr, l'ouverture ne peut pas avoir lieu sans ouvrir sur la sécurité. C'est une question à laquelle nous pensons, dans tous les projets, nous y pensons. Et enfin, la durabilité. On travaille là-dessus parce que nous pensons qu'à l'avenir, on doit avoir une logistique extraordinaire. On travaille donc sur la durabilité. Et ici, vous voyez qu'il y a... Transformation numérique et chaîne d'approvisionnement collaboratives, On pense que les API peuvent nous aider à la transformation numérique et les chaînes d'approvisionnement numérique. Et je pense que sans les API, on ne peut pas y arriver. Merci, merci beaucoup. Oui on a le temps d'avoir une question parce que chaque fois que je dis ça, j'ai une super question. Alors, une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous dites que vous servez une stratégie parce que l'API, l'ouverture de ces systèmes informatiques sert une stratégie. Et quand on parle des plateformes qui s'ouvrent, il y a également la question du partage de la valeur de manière différente avec vos partenaires, vos clients. Est-ce que ça fait partie de la stratégie Est-ce que c'est une question Oui, ça fait complètement partie de notre stratégie. Quand je parle d'une chaîne d'approvisionnement collaborative, c'est en fait d'après notre directeur, manage, euh, directeur général, pardon, on veut atteindre cet objectif stratégie. c'est un retour sur la stratégie. On a une stratégie qui s'appelle l'Ambition 2022. Tout ça est inscrit dans cette stratégie, créer un écosystème et collaborer avec tous les acteurs du système. Bah, super, merci. Merci François.